Je suis sans papier. J'entends toujours des gens d'ici dire que nous sommes là pour profiter du système. Ah, ok. Et vous alors Quand vous êtes venus chez nous, c'était pourquoi